Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 20 février 2022, il est 16h58, minutes, excusez. donc euh, c'est François Chartrand, je crois, qui va expliquer quelque chose, mais de temps en temps je vais interrompre euh, l'enregistrement ou euh, l'écoute pour pouvoir vous donner des explications là-dessus, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui comprennent pas ça, et puis euh, ça veut pas se partager non plus. Fait qu on va commencer immédiatement. Bonjour à tous. Mon nom est François Chartrand, et nous sommes présentement le 20 février 2022. Alors, euh, dans mon dernier vidéo, où je vous parlais de la loi martiale qui s'en venait. Euh, C'était le 13 février, un dimanche. J'ai pas pu euh, publier de vidéo... Euh, la, la jour même, j'ai réussi à le publier seulement le lendemain. Et euh, comme de fait, le lendemain, euh, le, le lundi 14 février, la loi martiale était annoncée, sur, euh, ce qu'on appelle plutôt euh, les mesures d'urgence, et euh, je vous ai expliqué que c'était à peu près la même chose. Euh, Quelqu'un me disait, oui, non, mais euh, c'est pas la même chose. Euh, la loi, cette, euh, ces mesures d'urgence sont soumises à la... Charte canadienne des droits et libertés. Donc, je reviens immédiatement là-dessus. La Charte canadienne des droits et libertés, l'article 33, euh, déroge de toutes les libertés fondamentales à toutes les garanties juridiques. Une garantie juridique, c'est ce qui concerne l'administration de la justice, la justice tout simplement. Donc, la justice dans n'importe quel domaine de notre, euh, qui concerne notre société ou l'individu en question qui est dans la société. Cette dérogation-là a été adoptée en 1982. Cette dérogation-là permet au, au gouvernement, aux députés, aux ministres de déroger euh, aux lois et d'appliquer des décrets au nom et à la place de Sa Majesté la Reine, qui n'existe plus. C'est-à-dire, qu'elle existe tout le temps par son nom. C'est un, un, Les, les, les, les politiciens s'en servent comme prêt. Non. C'est une coquille vide. Il n'y a plus de souverain ici. Le bill pour format de 1774 en dit long là-dessus. Et ça, je ne vous l'enseignerai pas. Je pense que ça fait assez longtemps que je l'explique. Je n'ai pas besoin de vous le dire une autre fois puis de vous l'expliquer. Ça ne donne absolument rien. Ceux qui n'ont comp pas compris, ils ne comprendront jamais. Et là, actuellement, ben, quand on, on, on se réfère à la Charte, ben, la Charte du Québec, elle, c'est les articles 52-54 qui dérogent à la Charte elle-même. Et l'article 33 de la Charte canadienne déroge aussi à la Charte canadienne. Vous comprenez euh, et l'article 24 de la même charte canadienne interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Pas qui déconsidèrent les, les, les, les gens qui commettent des infractions, non, qui déconsidèrent les, les, les infractions qui auraient pu être commises par euh, les députés, par les ministres, par les, jure, par les juges, par les avocats et par les notaires. Vous comprenez? Par les professions libérales. Donc, c'est l'article 24. Il est interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Ça se répète à l'article 2858 du Code civil et à la loi O5 du fédéral de 1985. Et pour votre information, la charte s'applique alors que la reine n'a jamais signé le rapatriement de la Constitution en 1982, c'est-à-dire elle l'a signé dans le haut du document. Et quelqu'un qui connaît le droit un petit peu, je sais un petit peu là, il sait que tout ce qui est en dessous de la signature ne concerne pas euh, celui qui a signé dans le haut du document. Euh, donc, les, il, est, il est censé avoir une signature toujours en bas du texte, en bas de toutes les conditions, en bas des, des, des, ent, des attendus ou euh, de tout ce qui a été euh, convenu hein, euh, dans, dans le contrat. Euh, Puis c'est dans le bas du document qu'on signe, c'est jamais dans le haut. Quand on signe dans le haut, c'est parce qu'on ne se tient pas responsable. Et la reine, heureusement, ne s'est pas tenue responsable euh, du rapatriement de la Constitution en 1982. C'est seulement Pierre-Éliott Trudeau qui n'a jamais prêté serment à la reine, alors que Justin Trudeau a prêté serment à la reine. Et son père, euh, Pierre-Éliott Trudeau, lui, n'a pas prêté serment à la reine. Mais il a rapatrié la Constitution euh, canadienne avec la reine. Il a signé avec euh, la reine. On l'a vu euh, dans, à la télévision et tout ça. Donc, on appelle ça tout simplement... Euh, un acte délictuel, euh, et on peut qualifier d'autres termes aussi, euh, comme euh, sédition, haute trahison, et appelez ça comme vous voulez. Donc, ne vous fiez pas à la charte, ça ne donne absolument rien. Et en plus de ça, par-dessus la charte, vous savez que dans le, la loi d'interprétation, un juge a droit de juger, il est obligé. Il a le devoir de rendre jugement malgré l'obscurité de la loi malgré le silence de la loi ou l'insuffisance de la loi. Donc, c'est malgré qu'il n'y a pas de loi, le juge est obligé euh, de rendre jugement quand même, même s'il n'y a pas de loi, et il va se fier aux procédures, alors que les procédures sont, cr euh, sont créées à partir d'une loi. C'est à partir de la loi qu'on crée une procédure, un code de procédure, un code de règlement, ou quoi que ce soit. Euh, le code de règlement du Canada... Ça, c'est différent, euh, parce que ça se trouve à des règlements euh, qui sont tout simplement euh, appliqués à partir d'une loi. Mais euh, le règlement n'est pas nécessairement... Euh, adopté par la législature. Le règlement, nécessairement, résulte d'un arrêté en conseil, donc d'un décret quelconque. Et le décret, c'est seulement sa majesté qui a le droit de faire des décrets. Personne n'est au courant de ça, même si je vais le répétais 100 fois. Il n'y a pas personne qui connaît ça et qui est intéressé à entendre le nom de sa majesté, donc du pouvoir souverain. Comprenez? Alors que tout le monde veut être souverain, là. On est eu 38 650 000 de population au Canada, et tout le monde veut être roi. Donc, c'est comme s'il y avait une ruche d'abeilles, mais pas de reine. Que toutes, toutes les abeilles, chaque abeille, est une reine. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut ici. Mais, on est, en tout cas, on va continuer à écouter ce qu'il y a à dire euh, là-dessus. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, cette charte n'a pas été respectée... Euh depuis le début de cette euh, pandémie. Pas, depuis le début de cette pandémie, elle n'a jamais été respectée. Quand elle a été respectée, c'était dans l'intérêt du gouvernement de rendre une décision en faveur de quelqu'un. C'était toujours dans l'intérêt du gouvernement, que ce soit un privé ou euh, une organisation publique ou une personne unique, une personne privée, tout simplement. C'est toujours dans l'intérêt du gouvernement. C'est tout. des droits et libertés prévoit que les citoyens canadiens sont libres de circuler sur... Mais la dérogation permet de déroger, l'article 33 permet de déroger à ce qu'il est en train d'expliquer. Mais il n'en parle pas de la dérogation. Je ne sais pas pour quelle raison qu'il n'en parle pas. Je ne sais pas qui lui a demandé de ne pas en parler. était en violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme je vous dis, la Charte canadienne, c'est une dérogation, elle déroge à elle-même par l'article 33 de la Charte canadienne. Même si je, je le disais 100 fois, ça donne absolument rien. Il y a beaucoup d'autres exemples de ça, Il y a, euh, mais encore plus fort, encore plus fort, euh, cette charte nous garantit aussi le droit de se rassembler. Et... Mais la dérogation empêche le rassemblement. Vous comprenez? Et quand il y a une dérogation, dérogez à regarder dans votre dictionnaire ce que ça veut dire. Trouvez n'importe quel dictionnaire, regardez ce que veut dire dérogation. Et vous allez comprendre que tout, tout le temps qui, qui, qui, qui exprime euh, ce que la Charte doit nous accorder, il y a un seul article qui défait tout ça, c'est l'article 33 de la Charte canadienne et l'article 24 qui interdit de révéler ce que devrait définir l'article 33, parce qu'on ne veut pas expliquer nécessairement l'article 33. L'article 33 n'est pas applicable seulement par le, les ministres ou le premier ministre, ou les députés, ou les notaires, ou les juges, ou les avocats. Euh, ça s'applique normalement à tout le monde, même s'il y en a qui disent que... On n'est pas du monde ou quoi que ce soit. Ça s'applique aux personnes physiques. Une personne physique, c'est n'importe qui à partir de, du gouverneur général, qui est une entreprise, personne physique, à aller jusqu'à nous, n'importe qui, qu'il qu soit député ou ministre ou quoi que ce soit. Allez pas vous assiner sur la question de dire, ah, ben, ça, c'est seulement le gouvernement. Cette loi-là s'applique seulement pour le gouvernement. Ça s'applique pas pour nous, le peuple. Oubliez ça. Dites pas ça, ces choses-là. Ça donne rien. C'est des personnes physiques. Nous sommes tous des choses. Nous sommes la chosification et la désincor... désincarnation du règne humain. Parce que le règne humain n'existe pas ici, et nous sommes du règne animal, donc ne cherchez pas la foi, la religion ou quoi que ce soit. Ça fait longtemps que les gouvernements s'en sont débarrassés pour votre grand plaisir. On continue. Et euh, c'est la raison invoquée pour l'adopter. La déclaration des mesures d'urgence, c'était justement un rassemblement. Donc, euh, c'est une violation des droits et libertés accordés par cette charte qui a été servi comme prétexte pour lancer. La charte n'existe pas. L'article 33, oubliez pas, elle n'existe pas. Il peut en parler pendant une demi-heure de temps. Chaque mot qu'elle dit, c'est complètement inapplicable. Et les mesures d'urgence qui. En principe, devrait être soumis à cette charte. Donc, euh, non. Euh, je ne pense pas que ce sera euh, possible d'espérer de, que nos droits et libertés soient respectés dans de telles circonstances. Maintenant, euh, en fin de semaine, il y a un débat très, très intense. Euh, en tout cas, soi-disant, on peut se l'imaginer que. Les tensions sont assez euh, élevées euh, présentement à la Chambre des communes à Ottawa, parce que lundi, on va passer à un vote. Eh bien, moi, je prévois que euh, le vote sera en faveur des euh, mesures, de, le maintien des mesures d'urgence annoncées par euh, euh, notre gouvernement. Et la raison est simple, c'est que c'est inévitable. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je le prévois et que ces mesures d'urgence ou cette euh, loi martiale ou mesure de guerre finalement. C le, c et ça, c je pense que c'est à, à noter. C'est que historiquement, on avait des mesures de guerre lorsque notre nation est en guerre contre une ou plusieurs autres nations. Maintenant, euh, nous ne sommes pas en guerre contre aucune nation. Euh, donc, qui est l'ennemi? Ben, apparemment, euh, c'est le peuple. De cette nation qui est l'ennemi de la nation, il me semble. Non, ce n'est pas l'ennemi de la nation, c'est l'ennemi. Le gouvernement s'est fait comme ennemi. C'est lui qui nous a fabriqués comme personne physique, hein, comme factice personne physique. Et euh, il a décidé de prendre le bien qu'il a fabriqué lui-même, qui est la personne physique et la personne morale pour tout simplement décider, du jour au lendemain, de s'en faire des ennemis, pour prendre le contrôle total et absolu de cette chosification, cette désincarnation de la facto vraie nature humaine. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Je vous expliquerai plus en détail, une bonne fois, si j'ai le temps, euh, ces détails-là. Je ne vois pas autrement comment on peut expliquer ça. Euh... D'urgence, c'est pour la santé publique, hein, pour protéger les gens. Maintenant. La santé publique, pour protéger les gens, il faut être prudent. Vous savez que, est-ce que c'est protéger les gens que d'ignorer tout ce que les experts, depuis le début de la pandémie, ont révélé publiquement partout sur la planète? en passant par Internet et non par les médias d'information. Donc, les médias d'information, vous savez comme moi, euh, c'est l'establishment financier, c'est l'état profond en arrière de ça. Et euh, c'est ces gens-là qui se trouvent à, à protéger le gouvernement et à donner au gouvernement le pouvoir nécessaire de, nous, de faire n'importe quoi sur sa population. Ça se fait seulement par les médias d'information. C'est en que les, les médias d'information, c'est tout simplement... Euh, euh, comment je peux dire, une munition qu'utilise le gouvernement pour euh, tout simplement nous mater, tout simplement euh, nous mettre au pot, si vous voulez. On continue. Ah, euh, ce qui me fait penser qu'il n'y euh, a aucune chance que ces mesures soient suspendues, qu'elles vont être euh, au contraire adoptées avec beaucoup de vigueur et euh, imposées avec beaucoup de force, c'est parce que justement, euh, là, présentement, ben, a, vous savez, lorsqu'un fabricant euh, de pharmaceutique euh, veut lancer une nouvelle ligne de produits, ben, il y a des essais cliniques qui sont euh, obligatoires. Et donc, euh, les essais cliniques euh, sont des documents qui euh, sont capables de démontrer euh, l'efficacité ou la l'inefficacité de, de certains médicaments ou et, et également les effets secondaires et tout ça. Maintenant, euh, il y a eu, c'est allé jusqu'en Cour suprême, et puis euh, on a demandé à ce que ces essais cliniques ne soient, ne soient pas publiés avant 90 ans. Bien, le juge de la Cour suprême a dit euh, non, non, euh, ça va être publié euh, à partir de mars. Maintenant, euh, vous savez qu'il y a beaucoup d'argent impliqué hein, dans la fabrication de, de médicaments qui sont universellement administrés, donc euh, c'était euh, des, des, euh, des parts à la bourse euh, qui avaient beaucoup de, de potentiellement énormément de, de valeur. On s'attendait à ce que la valeur des parts de ces compagnies, euh, ces fabricants, euh, allait euh, donc, euh, mais les, euh, les gens à la bourse qui ont comme métier de spéculer sur la valeur relative des choses semblent savoir quelque chose à propos de ces essais cliniques. Et ce qui euh, semble être en train d'être dévoilé, c'est que les essais cliniques étaient catastrophiques et que donc... risque très important pour la santé publique, risque potentiellement mortel. Et donc, lorsqu'on ne veut pas publier des évidences de la sorte, on peut parler de fraude. Les investisseurs ont le droit de savoir dans quoi ils investissent et ce sont des documents qui, normalement, devraient, être accès publiquement, devraient avoir un accès public parce que, Sinon, il s'agit de délits d'initiés, donc les gens qui sont dans le secret en profitent pour faire de l'argent. Mais lorsqu'il s'agit d'un médicament qui est potentiellement mortel et qu'on le sait depuis euh, que les essais cliniques ont été conduits, bien là, on peut parler de meurtre au premier degré, c'est-à-dire euh, prémédité. Voilà. Alors, euh, faites-en ce que vous voulez. Je sais que c'est un sujet très controversé. Il y a beaucoup de gens qui ont de énormément de difficultés à gérer cette, cette possibilité-là, mais euh, les gens à la bourse, eux, euh, qui gèrent euh, des portefeuilles importants, euh, ont des décisions à prendre qui sont euh, basées sur les faits. Donc allez voir. Allez voir les stocks, euh, la valeur des stocks. Euh, et vous verrez ce qu'il en est dans l'esprit de ceux qui ont beaucoup à perdre lorsqu'ils font des erreurs d'interprétation sur euh, les faits. Maintenant, je vous parlais aussi dans la vidéo euh, dans laquelle je traitais euh, du convoi de la liberté, et je vous disais, ben, d'aller vers Ottawa, c'est pas la bonne direction. Effectivement, si euh, le problème est à la frontière, moi, j'aurais été d'avis que, c'était vers la frontière qu'il fallait que le convoi se dirige. Et traverser cette frontière aurait été euh, stratégiquement euh, un geste brillant, parce que là, les camionneurs qui auraient traversé la frontière illégalement seraient illégalement aux États-Unis. Et euh, là, on serait devant le, les véritables enjeux. Euh, Est-ce que c'est illégal pour... Euh, camionneurs de continuer leur travail qui est pour soutenir notre économie euh, ils auraient un, marqué un bon point et peut-être que la loi aurait été changée à ce moment-là pour les rendre légales maintenant ils sont allés euh, à ottawa Une grande partie d'entre eux ont choisi d'aller à ottawa et beaucoup de manifestants sont toujours là-bas et là ben ça commence à à se, se corser parce que, bon, on a vu, là, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, là, mais il y a euh, des, des officiers, par exemple, de la SQ qui sont habillés comme des guerriers de l'enfer, là, on, ils ont l'air, de, vraiment de, de sortir d'un film euh, futuriste et euh, ils sont, euh, on, on a un peu plus menaçants et euh, les manifestants sont révoltés, bon, ben, certains... Euh, il n'y a, a pas de violence jusqu'à maintenant de la part des manifestants parce que le mot de passe, euh, le mot s'est passé. Il faut rester pacifique, c'est très très important. Notre mouvement doit être pacifique et ainsi de suite. On, a, on met beaucoup d'accent sur le fait que nous sommes innocents. Euh, pourtant, euh, le Premier ministre dit que c'est illégal ce qu'ils font, même si la Charte des droits de liberté nous garantit le droit de, de manifester. Mais là, ils arrêtent des gens, ils embarquent dans le véhicule de police, les amènent un peu plus loin et les relâchent. Pourquoi arrêter des gens que vous allez relâcher un peu plus loin? Ben, C'est pour le spectacle. C'est pour faire un spectacle. C'est pour faire une démonstration. Et dans quel but? Ben, dans le but d'énerver les gens. Parce que les gens qui sont témoins de ça, euh, soit sur les lieux ou par les caméras, euh, s'imaginent que là, euh, les gens se font enfermer. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'un spectacle. On les, on, on les arrête temporairement, on les déplace un peu plus loin, on les relâche. Donc, tout ça est une question de perspective. Euh, les apparences créent. L'apparence qu'il y a euh, beaucoup de, de force qui est utilisée. Et on arrête des individus qui euh, étaient là pour donc, euh, tout ça, ce sont des gestes de provocation. Pourquoi est-ce qu'il les relâche? C'est parce que, justement, euh, ils ont le droit d'être là. On a le droit de se rassembler dans un endroit public. N'importe quel citoyen canadien qui, est, euh, qui se tient tout simplement debout, euh, qui se promène dans un endroit public, peu importe les circonstances, il a le droit d'être là. C'est tout. C'est très clairement dit, d'ailleurs, dans la charte des droits et libertés, et donc euh, on ne peut pas arrêter une personne parce qu'elle se tient debout dans un endroit public. Peu importe euh, la raison, surtout s'il s'agit d'un rassemblement qui est un droit protégé. Le droit d'association, c'est un droit fondamental qui, en fait, euh, est à la base même de notre système légal depuis, euh, depuis toujours. Euh, on considère que la vie est basée sur un principe de d'association, tous les êtres vivants fonctionnent par principe un principe d'association, c'est le droit à la vie qu'on protège avec, euh, en protégeant le droit d'association, et d'autant plus l'être humain, euh, il a le droit de s'associer parce que c'est sa vie, euh, c'est comme ça qu'on qu vit, c'est comme ça qu'on survit aussi, c'est la seule façon en fait que les, toutes les formes de vie, on appelle ça un écosystème, c'est l'association des formes de vie, ben, c'est ce qu'on appelle la vie. Et ce droit à la vie est associé au droit d'association, et donc euh, il, est, il est protégé par la loi, et on n'y on, on peut rien, c'est fondamental. Donc, lorsqu'on se rassemble, il s'agit d'une association, et ça, euh, ben, on a le droit, tout simplement. Mais, euh, c'est comme je vous explique, il y a, ça n'a pas été très difficile de contourner euh, la, la charte canadienne des droits et libertés. Il s'agit d'un peu de poudre aux yeux, comme on l'a vu dans le cas de, du virus, là. et on, peut, on est capable de faire à peu près n'importe quoi avec les, les bonnes stratégies pour faire peur. Parce que là, on se dit, mais oui, mais nos droits sont importants, mais notre santé est d'autant plus importante. Mais là, euh, on va découvrir bientôt, là, ça, ils peuvent plus le cacher, hein, les, les salons funéraires sont débordés, euh, pourra nous faire croire que c'est justement euh, lié au problème de santé qu'on tente de combattre. Euh, et, mais ça devient de plus en plus euh, implausible qu'il puisse maintenir une telle, telle euh, désinformation lorsqu'on voit de plus en plus que ce sont les mesures, soi-disant pour combattre euh, le problème de santé, qui est le vrai problème et que cela ne pourra plus être caché encore longtemps. Et là, nous pensons à une autre phase de la crise. Je vous disais dans une autre vidéo que, justement, euh, bientôt, on n'entendra plus parler des problèmes de santé, on entendra parler des problèmes humanitaires, c'est-à-dire qu'il y aura des priorités tout à fait différentes du fait que, là, la crise sera beaucoup plus euh, euh, aiguë et, et nous aurons à faire face à des problèmes euh, qui euh, seront d'ordre général et non plus... Euh, exclusivement réservé à, au secteur de la santé, donc euh, il y aura énormément de, de transformations. Là, nous passons à une autre phase de la crise à cause de ça. Euh, et c'est pour ça que je prévois que euh, les, la, ce que j'appelle la loi martiale, parce que je refuse de jouer avec les mots lorsqu'il s'agit de choses aussi graves, ben c'est parce que imaginez, imaginez. Euh, la réaction des gens lorsqu'ils ne pourront plus nier le fait, même s'il y a des gens qui continueront de le nier jusqu'au bout, là, il y a un segment important de la population qui ne sera plus capable de nier le fait que leur, leurs intérêts ont été trahis, leur vie est menacée à cause des agissements de ceux qui étaient en position d'autorité. Et donc, cette, cette situation apportera énormément... De colère dans la population. Et euh, on a besoin de justifier euh, une réaction musclée des forces de l'ordre avec... Euh, on, on cherche à, à provoquer le plus possible. Maintenant, comme je vous disais, les gens se rassemblent paisiblement, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que si vraiment votre intention est paisible et que vous avez affaire à des, des, des gorilles l'armée jusqu'aux dents vous regardent avec intensité en disant et, et, et donc ils ont une posture, une attitude qui est menaçante ben il y a toujours des éléments dans la foule qui euh, leur fait face des gens qui n'ont pas cette expérience et qui n'ont pas cette contenance, qui sont pas capables en fait de gérer une situation aussi tendue et qui vont s'énerver et c'est la nature humaine, on n'y peut rien ils vont s'énerver et ils vont réagir lorsqu'ils vont être provoqués. Et là, euh, on voit que par hasard, c'est des gens de. de, de, de, de. En avant-plan, sur la ligne de front, on a la Sûreté du Québec. On est à Ottawa, là, en Ontario. Mais, bien en évidence, avec une couleur spécifique pour les identifier, on sait que ces policiers qui ont la couleur des militaires, le vert euh, kaki, les uniformes militaires, sont des policiers du Québec, la police provinciale québécoise, qui sont en avant-plan, qu'on voit. Et, et on a vu qu'il y a une journaliste qui est pour un média rebelle, News, qui est une francophone québécoise, qui se fait tabasser. Tout ça, c'est du spectacle pour justement que les gens se mettent en colère et cette provocation qui vise spécifiquement... Et les, les Québécois, ben, c'est pas par hasard tout ça. Il y a des gens qui peuvent être effrayés par ce que je dis ici. Euh, pourtant, ce n'est pas mon intention. Euh, je pense que vaut mieux être averti, même si l'avertissement peut nous effrayer. Euh, les événements euh, qui, euh, qui viennent seront d'autant plus effrayants euh, si vous n'êtes pas préparés. Donc, euh, c'est euh, par principe de précaution que je vous parle ainsi. Mais euh, loin de moi, l'intention de, de vous effrayer avec euh, ces, euh, ces observations. Mais euh, l'histoire nous parle et on doit euh, tenir compte des faits et euh, pour être capable de voir ce, que, ce qui s'en vient et pouvoir euh, s'y euh, préparer. Euh, historiquement, le Québec a euh, oh. utilisé de cette façon... Hein, de la, de la provocation, euh, de les, ce qu'on appelle la stratégie de la tension ethnique. Euh, le Québec est une ethnie. Je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Euh, je parlais d'un pays, le Québec, le pays du Québec. Euh, évidemment, ce n'est pas officiel. Officiellement, le Québec est une province. Euh, je, le, le Québec n'est pas une province. C'est un pays. L'article 494 du Code de procédure civile, euh, 1961, la, con, la Convention de La l'AE euh, qui s'est répétée en 1993, c'est un pays en 1968 par dérogation aux articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui fait que le Québec n'a plus l'Assemblée législative, n'a plus le Conseil législatif, et en plus de tout ça, n'a plus de reine. Parce que vous savez que la reine, c'est une coquille vide, c'est tout simplement un mot, un mot vide d'existence. De, c'est euh, l'autorité. Ceux qui portent ce nom-là, c'est quelqu'un qui, qui sont revêtus seulement du mot « la reine », du mot « gouverneur général ». Ils sont revêtus du mot « lieutenant-gouverneur », euh, du mot « premier ministre », du mot « ministre », du mot « député », parce qu'il n'y a absolument rien qui existe. Ici, c'est de, des administrations commerciales <rire> sur les marchés boursiers, comme euh, exactement les, les Big Pharma, les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins. Et euh, donc, automatiquement, euh, il n'y a absolument rien de, de, de politique ou de judiciaire là-dessus. C'est des conseils d'administration, c'est de l'argent, c'est la monnaie, c'est mamon. C'est mamon. Tout simplement, mamon. J'utilise ce terme plutôt euh, dans son sens poétique, euh, parce que... Nous sommes une nation, nous avons notre identité distincte. Avons... Euh, c'est aussi, depuis 1997, dans le dictionnaire euh, du Code civil et du Code de procédure civile, Baudouin-Renault, 97-98. Ça a été euh, ça a rédigé par euh, euh, Communication Québécois pour Wilson Lafleur. Et puis, euh, c'est bien dit à la page 22 en chiffre romain que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir codifié sa loi civile. Ça, c'est écrit dans le Code civil et de procédure civile, baudouin Renault, 1997-98. Et finalement, la loi, sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec de l'an 2000, chapitre E20.2, euh, a fait du Québec un État national, et c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec, alors que le peuple du Québec ne connaît rien en droit, en constitution ou quoi que ce soit. Donc, euh, de la prérogative du peuple du Québec, ça remplace la prérogative royale du pouvoir exécutif du Canada et de l'État national du Québec. L'État national du Québec, c'est n'importe quoi. Vous comprenez? On continue. Notre langue, notre culture... Nous sommes reconnus dans le monde entier comme tel, donc euh, il s'agit bien d'une nation, il s'agit bien de notre patrie, de notre seule et unique patrie, euh, le territoire euh, que nous habitons. Euh... Oui, mais ils l'ont donné, euh, Labrador, ils ont donné ça à, à Terre-Neuve, avant que Terre-Neuve soit euh, euh, fasse partie euh, du Canada en 1949. Donc, euh, le labrador, je crois que c'est en 1929 euh, a été, tout euh, simplement, transféré euh, euh, à Terre-Neuve, euh, ce territoire-là, qui est un territoire assez grand et euh, très riche aussi. Euh, est sacré pour euh, le peuple qui en a besoin pour euh, assurer sa subsistance et pour euh, les générations futures. Donc, euh, ce pays euh, qui est en fait une province officiellement, ce n'est pas officiellement une province. Il ne faut pas dire ces mots-là. Ce n'est pas une province ici. Et tout ce qui s'applique au Canada s'applique pour les provinces et le Parlement du Canada. Le Québec n'est pas un Parlement. Ce Parlement-là a été créé en 1968. Et le Conseil législatif, ce n'est pas le Conseil exécutif. Le Conseil législatif, c'est dans l'acte de la du Nord-Britannique, alors que le Conseil exécutif, ça datait d'avant l'acte de la du Nord-Britannique. Mais euh, quand on revient justement au chapitre de loi 38, euh, ben là, il y en a qui ont peur de ça parce que ça ramène le pouvoir exécutif à sa pleine et totale impartialité et indépendance des juges, parce que les juges appartiennent à la reine, ils n'appartiennent pas au premier ministre. Depuis qu'ils ont supprimé la reine, les juges appartiennent au premier ministre, aux députés et à, et à toutes les gens de l'Assemblée nationale. Donc, les gens, les, les juges, deviennent des fonctionnaires et euh, qui fonctionnent euh, et qui sont assujettis à Revenu Québec parce qu'ils sont tous enregistrés au registre des entreprises de Revenu Québec, euh, les tribunaux judiciaires, la Cour d'appel, la Cour du banc de la Reine et tout ça, parce qu'ici, il y a deux Cours supérieures suprêmes. Il y a deux Cours suprêmes au Québec. C'est la Cour d'appel du Québec de 1975 et la Cour du banc de la Reine de 1974, euh, Jusqu'en 1974, la Cour du vent de la Reine, et ils sont tous les deux en vigueur présentement, au moment où je vous parle aujourd'hui, le 20 février 2022 à 17h31. C'est un territoire qui a été euh, réclamé par l'affirmation de la souveraineté de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. À l'époque, c'était... C'est la Reine Victoria, c'est l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et la Reine d'Angleterre a donné le même système politique au Canada qu'il possède, que le, le, le, le Parlement ou, le, ou que l'Angleterre possède comme euh, euh, accessoire parlementaire en Angleterre au Royaume-Uni. Donc la Chambre des communes, il y a la Chambre des communes à Londres aussi, le Sénat canadien, mais c'est la chambre des lords là-bas. Mais c'est toute la même chose. Ils font juste faire une différence de nom, mais c'est la même structure constitutionnelle l'Angleterre que le Canada. Euh, lorsqu euh, les... Lorsque les colons euh, britanniques ben, sont arrivés, ils ont affirmé la souveraineté sur le territoire, tout le territoire canadien, et depuis cette époque, le territoire appartient à la couronne d'Angleterre. Non, ça, c'est complètement faux. C'est encore une fausseté, ça. ça c'est encore une fausseté. C'est plus à la couronne d'Angleterre. Puis comme on dit, quand on parle de couronne, il faut connaître l'histoire de la monarchie et le Bill Proforma. Ça, il ne connaît pas ça non plus. C'est malheureux qu'on se fait dire des choses comme ça puis que les gens qui qu en connaissent encore moins que lui euh, reçoivent ces informations-là alors que ces informations-là ne sont pas exactes. Je ne dis pas... Je ne dis pas qu'il qu est de mauvaise foi, pas du tout. C'est parce qu'il ne connaît pas plus que ça. C'est pas compliqué, il ne connaît pas plus que ce qu'il dit là, là. On continue. Euh, une province a été formée, et euh, donc euh, elle, ça a été formé sous la base de, la, de cette affirmation de la souveraineté d'un souverain, d'un monarque étranger. Pas d'un élu, là. On parle de quelqu'un qui a hérité d'un titre royal de sa descendance, de ses ancêtres. Et euh, syst ce système monarchique n'a rien à voir avec le système qu'on prétend avoir ici. Oui, nous ici, c'est l'Angleterre qui a défriché ça, mais par contre, nous, à peu près. Hein, c'est aux États-Unis, c'est pas rien qu'ici, C'est toute l'Amérique du Nord, euh, C'est faux ce qu'il dit, là. là. C'est la fausseté. Il l'explique mal. Ça, c'est complètement... Moi, moi je ne peux pas embarquer dans ces choses-là. Et puis, euh, demandez euh, à François si euh, vraiment il, il a foi en Dieu, s'il si croit en l'Église catholique et tout ça. Il peut croire n'importe quoi. Vous savez qu'il y a toutes les religions sur la planète. Il y a des, des religions qui appartiennent à Lucifer, à Satan. Il y a des religions de toutes sortes. Mais ça, c'est le choix de chacun de choisir sa religion. Puis il y en a qui sont complètement athées. Et ça, l'athéisme, ici, on est rendu là, là. c'est l'apostasie ici. Alors que toutes les rues, les églises, les hôpitaux et tout ça, ça a été bâti par les communautés religieuses, ça ne coûtait absolument rien. C'est eux autres qui allaient chercher de l'argent parce qu'ils étaient instruits ces femmes-là, qui, qui nous enseignaient. Et puis c'est eux qui ont enseigné à, à nos gens ici, qui sont rendus dans les universités, Ils leur ont enseigné comment faire de l'argent et comment aller sur les marchés boursiers. Et les marchés boursiers, ça leur a débuté, d'après ce que j'ai pu comprendre, en Italie. Ça a, ça a été une des premières places où, euh, les, où oh, tout simplement, a, a été constitué le début des marchés boursiers dans, dans le monde depuis plusieurs siècles. Et ensuite de ça, ça s'est étendu un peu partout. Mais... Euh, les communautés religieuses pouvaient quand même, à partir euh, de ça, de, de, de pouvoir financer, euh, c'est-à-dire aller chercher l'argent pour construire les écoles, les églises, euh, les, les, les presbytères, euh, et, et tout ce qui concerne euh, les hôpitaux, euh, le ministère de la santé publique et tout ça, euh, c'est les communautés religieuses qui ont commencé ça mais euh, ici on s'en est débarrassé parce que les religieuses parce qu'elles ne sont pas mariées ou les, les prêtres ou les frères euh, malicieusement dans la, le, le mauvais esprit des médias d'information euh, on dit que c'est tous des pédophiles ou quoi que ce soit là, vous comprenez, donc c'est pas plus compliqué que ça et que ces gens là, c'est eux qui abusent des enfants alors que les abuseurs d'enfants il y en a depuis la nuit des temps et il y a eu des sacrifices d'enfants puis il y en a encore aujourd'hui j'en suis persuadé et euh, tout ce qui se passe actuellement, euh, c'est vraiment diabolique. D'une façon ou d'une autre, l'avortement, il n'y a pas personne qui va en parler. Là, hein. Vous croyez? Pensez-vous que François, ici, François Chartan, va parler d'avortement et euh, que l'avortement, pour lui, c'est quelque chose qui ne dérange pas du tout? Vous comprenez? Et euh, donc, on n'est rien dans le sein de, de notre mère. Euh, on devient une personne physique quand, quand on a notre première respiration à notre venue au monde, pas à notre naissance, parce que notre naissance se fait au premier moment de notre existence. Et euh, au premier moment de notre existence, nous sommes automatiquement, nous ne sommes pas des animaux. Et euh, quand Dieu a créé Adam et Ève, aujourd'hui justement, on parlait des deux Adam. Le premier Adam, c'est Adam et Ève, et le deuxième Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, euh, il est venu il y a 2000 ans, pour acheter les péchés de, de, de toute l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'à jusqu la fin des temps. Et euh, ceux qui ne croient pas, mais ça vous regarde, Je ne pense pas que c'est à moi de vous enseigner ça, ça fait des années, ça fait des siècles. Euh, on a toute l'histoire les, les, les, de ça, c'est euh, vraiment... Euh, euh, puis on, on, moi, je n'en ai pas absolument rien de ça, là. Il n'y a pas question de ça. moi, je suis euh, un traditionnalisme euh, dans ma foi, dans mes convictions et dans ma religion. Et je n'ai pas à juger les prêtres, peu importe qui, euh, Dieu seul peut nous juger. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé à votre tour. Vous comprenez? Il y a aussi des juges qui ont cette, euh, cette mauvaise tâche, comme Ponce-Pilate, euh, qui s'est lavé les mains puis qui a laissé euh, le peuple crucifier euh, le créateur de l'univers les hommes et de l'univers c'est tout c'est comme ça que ça fonctionne ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas puis moi je n'irai pas vous forcer à y croire parce que c'est votre esprit qui vous parle et n'oubliez pas qu'il y a la science du bien et la science du mal ça dépend dans quelle science vous vous situez dans votre vie puis vous ne savez pas nécessairement mais vous, êtes, vous pouvez être dans la science du mal puis pour vous c'est bien vous comprenez et vice versa il y en a qui vont dire je suis dans la science du bien mais dans le fond L'esprit, c'est l'esprit du mal qui est là-dedans. Donc, euh, non, on n'a pas à juger personne et euh, on continue à l'écouter. Au Canada, mais il en demeure pas moins que c'est toujours la couronne d'Angleterre qui est propriétaire du territoire. Complètement faux. Pauvre homme, pauvre homme et pauvre homme, tellement faux. Amène les preuves, apporte-les les preuves. J'ai des documents, moi, là, pour euh, écouter, pour servir le peuple. Euh, comme gardien des intérêts de la Couronne britannique qui n'a plus d'intérêt ici et euh, le, le Bill de 1774 a fait que la procédure et la législature l'emportent sur la reine et c'est eux autres qui décident et tous les gens qui administrent le Parlement de Londres sont en haute trahison à sa majesté toute la gang et sa majesté elle a 95 ans sa majesté elle est chrétienne et son mandant c'est Dieu mais ça vous vous foutez de ça mais c'est la seule que son mandant, c'est Dieu. Alors que quand vous lisez les lois ici, le mandataire, la reine est mandataire. Ils disent qu'elle est mandataire du gouvernement. Elle n'est pas mandataire de Dieu. Donc, elle est mandataire de l'État-providence et non de la divine providence. Mais il est trop tard. Il va continuer à vous dire des choses de même pour vous embarquer dans cette chose-là. Puis je ne dis pas que tout ce qu'il dit, c'est faux. C'est complètement faux. C'est pas vrai. Il dit des vraies choses, il dit des bonnes choses, mais c'est mal cousu. Vous comprenez? C'est mal, mal fondé. Puis euh, il n'y a pas de mauvaise foi, je sais, c'est tout simplement l'ignorance, c'est des choses qui lui ont été enseignées, comme ça vous a été enseigné à vous. Il répète exactement ce que vous connaissez, vous, la majorité, 75%, même 80% de la population pense la même chose que ce que lui, lui vous dit actuellement. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je vous dis la vérité, et si vous la prenez, vous la prenez. Si vous ne la voulez pas, je retourne chez moi avec ça. Je n'ai pas besoin d'être ça. Je suis rendu à 70 ans, je n'ai pas besoin de vous aider. Je n'ai pas besoin d'être ça. Vous vous arrangerez comme vous pouvez, comme vous voulez, avec euh, tous vos moyens à vous. Mais moi, au moins, je vais vous dire une chose. Au moins, Moi, je prie le Seigneur qui, qui exauce mes prières et qui protège l'humanité qu'il protège l'humanité, sur lequel a été formée cette province canadienne. Et dans ce contexte, c'est important de le savoir aussi. Le Québec, aucun gouvernement du Québec jusqu'à présent n'a cru utile de signer, la, de, de rapatrier la Constitution de la Fédération canadienne. La province du Québec n'est pas ils pas une province de un pays. De façon officielle. Euh, nous ne l'avons jamais rapatrié. Maintenant, comment se fait -il Non, mais elle est anti-monarchique. D'une façon ou d'une autre, et anti-chrétienne ici. Ils ont abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997. C'est moi qui ai débattu contre l'abrogation de l'article 93. Et pourtant, j'étais à la direction du Bloc québécois dans Pierre-Fond-de-Lars. que euh, nous sommes convaincus d'être Canadiens fédéralistes québécois. J'en ai connu plein. Il y a beaucoup de Québécois qui sont des fédéralistes. Du moins, c'est ce qu'ils prétendent et c'est ce qu'ils croient. Mais moi, je pense que vous allez bientôt découvrir que ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas vraiment fédéraliste. On vous dire, franchement, si on était... Le fédéralisme euh, n'est plus le fédéralisme de la couronne et de Dieu. Vous comprenez? Et le Québec, lui, ben, c'est certain que euh, on a jusqu'à 1997, jusqu'à l'abrogation de l'article 93 de la Constitution canadienne, on avait encore euh, des sentiments de pouvoir parler euh, librement de notre foi et de l'actualité sur le perron de l'Église. Et nos grands-parents le faisaient aussi. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. Aujourd'hui, avec Internet et tout ce qu'on qu a, les médias d'information qui sont achetés et tout ça, donc, il euh, y a exactement, il y a 20 minutes 59, euh, ça dure 1 euh, h et j'en ai entendu parler, euh, euh, je ne veux pas en entendre plus que ça, ça donne absolument rien, mais je vais faire quand même ma capsule vidéo à cet effet-là. Bonne journée à tous, il est exactement 17h43 le 20 février 2022. Merci beaucoup. Jacques-Antoine, 438-390-6246. Jacques-Antoine, 438-390-6246. Et euh, je, je n'en veux pas du tout à, à, à François, François Chartrand, pas du tout, du tout, au contraire. Euh, il, il allume des lumières, dans le sens où euh, euh, il fait comprendre aux gens euh, des choses que la majorité euh, ne sont pas capables de s'exprimer, mais lui, au moins, il l'exprime. Et moi, ça me permet tout simplement de, de revenir là-dessus et de donner des explications euh, pour préciser, pour corriger euh, ce qu'il manque euh, dans, dans, dans ses explications, vous comprenez. Il le dit un peu comme on compte une histoire, mais euh, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Vous savez, une chose, c'est que... Euh, J'en dirai pas plus, parce que je pense que déjà... Euh, euh, vous, vous savez ce que je pense, vous connaissez mes capsules vous avez juste à aller sur Youtube Jacques-Antoine Normandin et vous allez entendre beaucoup de choses, bien que j'ai plusieurs capsules qui ont peut-être été supprimées par Youtube mais c'est pas grave, ai, il m'en reste quand même beaucoup beaucoup encore et mon numéro de téléphone 438-390-6246 438-390-6246 Jacques-Antoine de la famille Normandin merci